Coucou la loulou, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon amie Julie Willers, Oui, est la Julie Villers dans Demain de Car en Rire. Ah justement la voilà Karine, tu fais coucou à mes femmes Julie c'est pour mes fans. Oh non me filme pas, je suis dégueulasse, tu sais il faut que je fasse gaffe à mon image contrairement à toi. Non, mais j'ai le temps de rien, j'arrête pas de courir. C'est pareil. Ah là, de... Franchement, il est loin le temps où on galérait ensemble sur les scènes ouvertes. Hein. Non, mais depuis que j'ai une prod, tu peux pas savoir, c'est devenu un enfer. Non, mais entre les interviews, non, les shootings, pareil. les pilotes d'émissions et tout ça, franchement, ouais, c'est quoi Franchement, parfois, je t'en non mais t'imagines même pas le nombre de sollicitations bidon que je reçois Entre les humoristes qui me, qui me proposent propose de faire ma première partie, partie. Oh, oh c'est web série, Putain, mais c'est devenu l'angoisse, hein Ouais, moi c'est pareil. Non mais je veux pas t'emmerder avec des problèmes qui te concernent pas. Faut vraiment que tu reviennes voir le spectacle, tu sais, ça a vachement évolué, j'ai viré le skate sur la caissière. Mm -hmm. Tiens, d'ailleurs... Il est un peu abîmé, mais c'est mon dernier. Tu penses que tu pourrais le filer à ton producteur Ce serait Franchement, si tu pouvais faire ça, ce serait top. Non, mais attends, mais bien sûr, je le vois ce soir. Oh, en plus, il faut fier. en profiter. Julie Oui. Julie Villers Oui. Oh, J'adore ce que vous faites. Vous êtes super drôle. Merci. Plus assez charmante. C'est gentil. Euh, je pourrais avoir un petit autographe. ça me dérange ah, pas Ah, mais bien sûr, t'as pas un Génial. stylo. Super. Bien sûr. C'est à quel nom euh, Michael. Ah, comme ouais. le chanteur. Ouais, exactement. Ah, super. Alors. Super. Mickaël Voilà. Excellent. Ah, merci beaucoup. A oh, bientôt. bientôt. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Oh, ça n'arrête pas. Mmh. Oh, tu peux garder mon sac de minutes. Merci. Depuis que je me suis mise au thé vert, j'allais pisser toutes les 20 minutes. C'est une catastrophe. <rire> ah, moi, c'est pareil. Oh, ça va mieux. Ah ouais, ça va mieux. Merci, hein. Oh, pardon. J'ai chopé un vin en rhume, là.